Je, je sors du conseil des partenaires des territoires de demain, où on vient d'échanger sur le rôle de ce conseil et la question notamment d'accompagner les enjeux euh, de cette protection des données et de l'ouverture des données euh, a été abordée notamment du point de vue dans la relation avec les euh, entreprises, puisqu'on a découvert grâce à nos partenaires du Sinovati, que les entreprises sont dans la même situation de difficulté. Je ne sais pas si ça a été évoqué pendant votre débat. En tout cas, euh, c'est un sujet pour Ville Internet. Alors, sans plus tarder, je vais appeler nos intervenants. Euh, on est en train de, de nous, leur installer des, des fauteuils, des sièges qui sont par là. Donc, euh, on va mettre ça en place. Et euh, donc, euh, l'idée euh, sur ce débat et de rentrer sur le thème de notre journée euh, encore plus directement sur la, le rôle euh, essentiel et majeur euh, des agents territoriaux, qu'ils soient cadres territoriaux ou euh, quelle que soit la catégorie, d'ailleurs, puisqu'on retrouve chez ces agents territoriaux euh, les moteurs, parfois euh, ceux qui initient la démarche de déploiement de transition numérique dans une collectivité, et euh, il y en a certains, certains qu'on connaît bien d'ailleurs dans certaines collectivités dont on se demande ce qui se passerait ou ce qui se passera le jour où ils partiront, où ils changeront d'emploi, etc. Et donc, euh, on avait décidé à Ville Internet absolument avant les 20 ans qu'on va fêter l'année prochaine. Où on reviendra bien évidemment à ces enjeux politiques essentiels. On a dit il faut absolument qu'on salue les agents territoriaux. Donc, c'est par eux que je vais commencer. Euh, à les appeler, en tout cas, même s'ils parleront un petit peu euh, après nos grands témoins. Euh, donc, euh, Jérôme Stéphénino, responsable du pôle Grenoble numérique à la mairie de Grenoble. Euh, Nicolas Chocaert directeur des systèmes d'information à Beauvais et à la communauté d'agglomération du Beauvaisis, euh, Myriam Rondet, euh, responsable des projets numériques à la ville d'Oulin. Euh, Arielle Ariel Muller, euh, qui, elle, est directrice. Alors, je ne l'ai pas vue. Euh, voilà. Bravo. On n'a à peine eu le temps de se présenter, de se croiser les uns les autres avec tout ce qui se passe ici au palais de la Porte d'Orée. Donc, Ariel Muller, qui est directrice au sein de la direction Innovation numérique et usage de la ville de Marseille. Euh, et c'est important aussi d'avoir parmi nous une grande ville alors je vous en prie, prenez place Voilà l'équipement du Palais de la Porte Dorée est euh, euh, peut-être un tout petit peu frustre pour le confort mais, mais je vous en prie euh, Maxime Morel ne peut pas se joindre à nous, il s'en excuse mais il a été coincé après 10 heures d'attente pour vous rejoindre, c'est dire qu'il voulait absolument être là euh, il est directeur de la commission numérique d'Albi et je le salue parce que je sais qu'il nous regarde et Yann Thomas, qui est là, lui, le directeur général des services du Pays des Achards. Vous voyez qu'on a une représentation des différents rôles et des différentes postures. Et j'aimerais donc appeler nos grands témoins, maintenant, de ce... Jérôme, je t'en prie. J'ai cité ton nom. Oui, oui. <rire> et donc, j'aimerais demander à Monsieur Médric Monestier... Euh, le directeur général de la Banque française Mutualiste, notre partenaire, de bien vouloir nous rejoindre également, aux côtés de Alain euh, Doyen, qui est vice-président de la Mutuelle nationale territoriale, et euh, également, euh, excusez-moi, je recherche, je ne veux pas dire de bêtises, Isabelle André, <rire> qui euh, elle est... Donc, euh, euh, directrice à la Gazette des communes des publics. Alors, vous allez repréciser vos titres comme ça au groupe Moniteur, qui est notre partenaire média. Et c'est d'ailleurs avec elle qu'on va commencer, puisque elle va nous... Je vous en prie, Alain, c'est de notre faute. On est un peu en décalage. Voilà, tout se passe dans le mouvement ici, au palais de la Porte Et si vous voulez prendre place, là, euh, au, titre des, au titre des témoins devant les tables... Et... Voilà. Et je pense que... Voilà. Et donc, euh, vous avez commis une étude. Euh, vous par... Non, pardon. Excusez-moi. J'ai je, je, je notre... oublié quelqu'un. Voilà. J'ai oublié notre chercheuse que je n'ai pas vue arriver et qui a... Elle est là. Pardon. Donc, je vous en prie. Vous allez... Euh... Je disais que vous aviez commis une étude sur notre sujet et ça tombe bien. Donc, vous allez conclure euh, ce, ce débat et on va le commencer avec Isabelle André qui va nous parler petite euh, euh, liaison avec le sujet précédent de ce que le groupe Moniteur met en place pour l'open data également. Donc je vous laisse ce micro. Oui, bonjour à tous. Donc euh, Isabelle André, je suis directrice générale déléguée du groupe InfoPro Digital. Euh, on édite notamment euh, ce qui concerne le groupe Moniteur, qui a été racheté il y a quelques années. Et donc euh, j'ai en charge la cinquantaine de médias euh, du groupe, euh, dont la Gazette des communes et le Moniteur. Euh, très rapidement, en effet, pour faire le lien avec le, le point précédent euh, à la Gazette, nous travaillons sur le, le sujet de l'open data depuis longtemps, euh, c'est d'ailleurs pour cela que Romain Mazon animait la conférence précédente et euh, nous avons travaillé sur une, euh, sur une solution pour les collectivités qui leur permettent de euh, répondre à leur obligation de publication de données, euh, mais aussi de raconter les dynamiques de leur territoire, puisque finalement, il nous est apparu qu'il y avait assez peu de plateformes aujourd'hui disponibles et que quand il y en avait, euh, l'usage était relativement limité. La donnée brute n'étant pas toujours facilement exploitable par le citoyen ou par euh, une entreprise pour ses besoins au quotidien. Et donc, nous avons euh, travaillé sur un certain nombre de, de données et d'indicateurs qui permettent à une collectivité de raconter son territoire, de montrer ses dynamiques euh, et de remplir son obligation de publication de données. Et puis comme les agents d'une collectivité qui ou ces données en sont bien souvent les premiers utilisateurs, euh, les données indicateurs concernées euh, renseignent aussi un outil d'aide à la décision destiné aux décideurs des collectivités et aux élus, euh, voilà, afin de les aider dans l'analyse la, et puis la réflexion sur les politiques publiques à mener. Alors les agents territoriaux, bien évidemment, voilà. sont au cœur, euh, sont un acteur clé, sont des acteurs clés euh, et les agents territoriaux, euh, tous les agents territoriaux quelque part, euh, à la fois comme, euh, mo comme moyen d'expression et comme remontée d'expression des besoins et puis aussi comme accompagnant et comme euh, parfois euh, comme médiateur également. Donc, si on prend ces deux ces deux volets euh, du rôle clé des, des agents dans la, dans la transition numérique, je pense que ce qui est important sur le volet euh, expression de besoin, c'est déjà qu'un agent est un citoyen. Donc, lui même utilise le numérique lui même a sa propre appréhension et sa propre vision euh, de ce que le numérique peut apporter, mais aussi du fait que le numérique, d'ailleurs, ne fait pas tout. Donc s'appuyer sur les agents pour construire euh, des objets numériques, pour construire des services numériques euh, dont l'usage sera simple, qui répondra aux besoins euh, qu'ils ont pu identifier eux-mêmes dans leur vie, mais aussi évidemment en étant en contact avec la population et avec les différents acteurs économiques, euh, est en effet un point clé. On peut noter d'ailleurs à ce titre que bien souvent leur rôle dans euh, des fab labs ou des laboratoires d'innovation est intéressant. Euh, par exemple, en, ou en Seine-Saint-Denis, euh, qui a monté un, un hackathon euh, avec des startups, mais aussi évidemment euh, le, les agents du territoire, euh, pour travailler sur des outils innovants euh, pour le RSA. Euh, alors, l'agent euh, doit aussi être formé, bien évidemment, pour, euh, pour pouvoir jouer ce rôle de manière efficace. Euh, au départ, ça peut faire peur. On peut se dire que le numérique, ça va être... Euh, un moyen aussi de, bah de supprimer des postes éventuellement. Donc, il y a une, un côté de réassurance et de monter en puissance de, de, de, de la compétence des agents aussi pour que leur valeur ajoutée euh, s'appuie sur ce que le numérique permet de produire automatiquement. Euh, un, un autre volet afin de permettre vraiment l'expression le, de besoins, c'est évidemment que les agents s'approprient complètement les outils du numérique. Alors, s'approprier les outils du numérique, ça passe par, le, évidemment, les méthodologies de design de services publics. Euh, au départ, aller euh, demander euh, à des citoyens ce qu'ils pensent d'un service qui est rendu. Euh, se mettre en danger, entre guillemets, par rapport à une idée qui a été euh, conçue. C'est pas forcément très simple. Ça s'accompagne. C'est vraiment des méthodologies à appréhender. Euh, et puis, bien évidemment, euh, recéter, euh, vérifier que euh, que tous les points d'accès ont été pensés. Euh, tout le monde n'est pas n'est pas à l'aise avec le numérique. On parle bien sûr des risques de l'exclusion liée au numérique. Et donc, quand on conçoit un service, il ne faut pas le penser 100% numérique, euh, sans accès autre possible. Euh, ça peut être tout simplement un téléphone, mais <rire> en tout cas, un, un accès autre que le numérique doit être nécessaire. Et donc, le deuxième volet, dans le, pour moi, dans le... L'agent comme acteur clé de la transition numérique, c'est vraiment ce volet d'accompagnement, euh, voire de médiation, euh, pour, euh, pour s'assurer qu'aucun public n'est exclu et que tout le monde. Alors, ça, ça a été pas mal cité euh, ce matin et notamment en première partie de, de matinée, euh, mais c'est un, un acte, c'est un point clé. Euh, J'ai notamment en tête des exemples euh, qui, qui ont cités dans des dans articles de la Gazette, mais euh, par exemple, le département de la Lozère, qui est un département... Euh, assez rural, euh, où tous les services ont été concentrés à Monde, a ouvert une douzaine de maisons de services publics numérisées, quelque part, euh, qui permettent de couvrir le territoire, à la fois avec des bornes informatiques, mais ça, ça suppose quand même de connaître l'informatique à minimum, euh, mais également avec des petits espaces de visioconférence, avec un accompagnement euh, par des agents, de l'autre côté de la visioconf, et puis la possibilité pour l'habitant, pour y compris de, de montrer en fait des documents administratifs et que donc ça soit fait à distance, mais en étant accompagné. Oui, donc l'agent derrière le guichet ou derrière l'écran, euh, c'est aussi une solution de proximité, d'accompagnement du, du citoyen. Exactement. Et l'agent formé. Et l'agent formé à <rire> cela. Alors ça, je pense qu'on y reviendra très certainement. Alors j'aimerais euh, venir vers nos partenaires, les remercier à nouveau de nous permettre de réaliser euh, euh, cette année euh, nos travaux et notamment euh, ce moment de, de partage euh, annuel. Euh, Peut-être euh, Alain Doyen, puisque si je tu es, j'allais dire le doyen, excuse-moi, mais vraiment de nos partenaires ici à Ville Internet. C'est une réalité. Et tu as été élu aussi. Donc tu parles en connaissance de cause de tous ces enjeux qui te tiennent particulièrement à cœur. Et je crois que tu avais un petit message de la part de la MNT en tant que vice-président de la Mutuelle Nationale Territoriale. Merci, Florence. Effectivement, très heureux d'être parmi vous et puis en tant que partenaire historique. Donc, c'est important, ça restera gravé dans le marbre. Le partenaire historique de ville Internet qui est devenu ville et village Internet. Alors je voulais faire passer un message avant de rentrer dans le, le débat par rapport à la MNT et sa, son positionnement donc en tant que grand témoin euh, au niveau de, de ville et village Internet. Alors, la fierté d'être parmi vous en tant que partenaire pour cette nouvelle édition des remises de label territoire, ville et village Internet. Notamment de faire partie de cette table ronde pour trois raisons rapides. Tout d'abord, la MNT, la première mutuelle des agents territoriaux, est heureuse de voir le cercle des partenaires de ville Internet s'élargir avec l'arrivée de la Banque française mutualiste, qui s'adresse tout d'abord aux agents de la fonction publique, les trois piliers, État, territoriaux et hospitaliers, mais principalement pour la fonction publique territoriale aujourd'hui. Le directeur général ne m'en voudra pas. Qu'il me soit permis de le remercier amicalement d'avoir accepté la proposition que j'avais faite à Florence lors d'une une grande réunion au niveau du Conseil supérieur de la fonction publique dans les locaux de la MNT pour que la Banque française mutualiste puisse nous rejoindre, ce qui est fait. Un partenaire financier important. Donc, cette transformation numérique des collectivités territoriales et de leurs agents. La deuxième raison, c'est que nous mettons en valeur les agents territoriaux qui sont trop souvent décriés. Je l'ai été moi-même pendant 37 ans, en terminé directeur dans une collectivité directeur de l'administration générale donc pendant plus de 20 ans, et les territoriaux face à la transformation numérique. Les labels en sont la preuve. Les agents accompagnent la population dans cette transformation numérique de la société. Comment faire en sorte que c'est la tâche, que cette tâche des agents, qu'il n'y ait pas de fracture numérique au sein des populations les territoriaux donnent du sens à leur action, au quotidien, au service de leur population, comme le rappelle Jérôme Grolot dans sa dernière étude pour l'Observatoire social territorial de la MNT, qui sera publié en avril prochain. Les témoignages qui vont être livrés en montreront combien cet accompagnement des agents à la population de leur territoire est une motivation de service public particulièrement forte et une valorisation de leurs actions. La troisième raison aussi aujourd'hui, c'est d'avoir à nos côtés Claire Edé Gamassou, maître de conférence à l'université de Paris-Est-Créteil, qui est justement l'auteur de qui a publié dans l'Observatoire social territorial l'étude sur l'impact des technologies numériques de l'information et de la communication. Étude qu'elle a depuis actualisée. Les agents territoriaux accompagnent certes la population dans cette transformation numérique de la société, mais comment eux-mêmes l'appréhendent-ils Comment la subissent-ils, cette transformation Claire, avec son étude, apportera son témoignage précieux durant cette table ronde je pense d'ailleurs que certains de ces propos susciteront en tout cas, et je l'espère, un certain nombre de réactions. Donc très heureux de participer à votre table ronde et qui s'annonce pour la prochaine édition, le 20e anniversaire, une cérémonie qui aura un faste particulier. Et je rappelle pour terminer que 20 ans, ce sont les noces de porcelaine. <rire> que la porcelaine est très fragile, mais que l'association Ville et Village Internet est très solide structurellement. Merci. Merci, Alors, merci beaucoup, Alain. Médric Monestier, donc Alain, vous a cité euh, effectivement comme nouveau partenaire. Il y a les anciens et puis il y a ceux qui arrivent et qui, j'espère, resteront à nos côtés longuement. Et pour vous aussi, ce sujet est majeur pour la Banque française mutualiste. Alors effectivement, la, la Banque Française Mutualiste, qui est la banque des agents du secteur public et donc en particulier euh, des, des territoriaux et, et tous les collaborateurs qui travaillent avec les, avec les collectivités locales dans le cadre de la fonction publique, essaye de donner du sens à son action. Euh, comme l'ensemble des acteurs du monde de la finance et du monde de la banque, nous sommes particulièrement touchés par cette vague de digitalisation, euh, qui est un mot que, que, que j'aime pas beaucoup parce que quand on parle digitalisation, vous en parlez tout à l'heure, on parle assez vite. Euh, Téléphone, euh, applications, euh, voilà. Et, et, et pour nous qui essayons de donner du sens à notre action, c'est vrai que de partir tout de suite dans des moyens qui éloignent les contacts, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Et on trouvait que d'être partenaire d'un mouvement et d'une association qui, qui, qui réfléchit sur ces sujets à la fois de... de, de, de, de d'accompagner ce parcours euh, de, de numérisation de la, de la, de la vie publique euh, et en même temps de continuer à essayer dans, de, dans, de, de donner du sens à cette action de la proximité, de maintenir cette proximité Ça, on, on trouvait les analogies avec nos actions et notre activité particulièrement euh, euh, fortes et c'est l'idée pour laquelle euh, euh, c'est l'une des, des, des, des, des, des réflexions qui nous a poussé à devenir partenaire, au-delà du fait qu'effectivement, la MNT étant l'un de nos sociétaires, elle, elle nous a fortement motivé à le faire également. Mais euh, voilà, c'est un, un travail et une réflexion que nous avons au quotidien pour, encore une fois, mieux accompagner euh, les, les agents euh, du service public et notamment euh, les territoriaux. Très bien. Alors... Il manque deux chaises, mais elles sont pas loin, euh, parce que j'ai oublié, non euh, pas de, de, les, de les faire venir, parce que j'y pense, mais de les installer au démarrage. C'est Anne Faure et Jean-Pierre Quignot, qui terminaient le Conseil des partenaires tout à l'heure, et euh, qui vont également euh, euh, pouvoir euh, nous dire, du point de vue du commissariat général à l'égalité des territoires, d'une part, et du point de vue d'une association d'élus particulière puisque l'association des départements de France est particulière, je vous en prie, euh, qui vont pouvoir euh, nous aider à introduire le débat. Et c'est ce que j'ai proposé, enfin introduire, introduire la, cette partie de la parole des agents qui arrive, qui va prendre son temps, mais euh, qui me semble essentielle. Et j'ai proposé à Anne Faure euh, de faire cet exercice du point de vue du commissariat général à l'égalité des territoires, euh, qui est finalement euh, moteur de ces, de ces territoires également et de la mobilisation des acteurs sur ces questions non, numériques de l'aménagement jusqu'aux usages et jusqu'à la médiation. Euh, merci Florence. Euh, bonjour. Tout d'abord, je, je remercie l'association de, de cette invitation et de nous permettre de, de nous exprimer euh, au titre ici du CGET, donc commissariat général à l'égalité des territoires dans un débat qui est, je pense, particulièrement crucial, en tout cas qui pose des questions particulièrement déterminantes. Alors, j'ai que quelques minutes, et euh, si j'ai bien compris mon rôle, c'est d'être un petit peu euh, la candide, enfin, les, celle qui va poser les questions impertinentes. Alors, <rire> effectivement, nous, au CGET, on a... On, on, on a Plusieurs, euh, plusieurs choses qui nous permettent d'aborder les questions du numérique un petit peu dans leur, dans leur, dans leur globalité. Euh, on est porteur de, de dispositifs publics, euh, de, de, de dispositifs en faveur de la cohésion des territoires. On était euh, jusqu'il y a quelques semaines un organisme rattaché au service du Premier ministre. Nous sommes depuis donc, quelques semaines rattachés au ministère, la cohésion des territoires. Donc voilà, ça vous donne un petit peu notre... notre à notre carte d'identité. Quand euh, je dis nous portons effectivement des dispositifs, vous en avez parlé Madame tout à l'heure, on porte des dispositifs du type maison de service au public, euh, mais on porte aussi euh, une casquette d'interministérialité. Euh, donc notre rôle, c'est d'un petit peu de jouer euh, le poil à gratter des politiques ministérielles euh, et d'aller dire mais comment vous allez effectivement appliquer, quelles conséquences, quel impact sur les territoires d'un dispositif euh, euh, national générique. Euh, et de ce point de vue, euh, donc nous traitons de politiques euh, de type euh, santé, mobilité et numérique. Alors... Euh, moi, sur, ces, sur cette question de, de, du rôle des acteurs dans la transition numérique, des acteurs et des, des agents publics territoriaux, et on pourrait parler aussi des agents publics de l'État, dans cette transition numérique, euh, pour, pour moi, c'est effectivement, on, on est tous d'accord, c'est évidemment un rôle majeur, mais c'est plutôt comment euh, pour moi, la question, c'est comment on va leur permettre de jouer ce rôle moteur sans subir, euh, et en étant totalement actif. Donc moi, j'avais un petit peu deux types de, de questions euh, à poser à nos interlocuteurs. Euh, et, euh, tout d'abord, je pense qu'un des enjeux majeurs sur, la question, sur, le, sur le numérique, c'est cette transformation du jeu de rôle des acteurs. Est euh, on est effectivement euh, euh, dans une, un effacement complet des relations euh, verticales ou en tout cas, elles se, elle se, elle se gèrent tout à fait différemment. C'est-à-dire que les liens hiérarchiques sont transformés par les outils et les pratiques numériques. Euh, on voit se développer de plus en plus des liens horizontaux, transversaux, partenariats, alliances, travail en réseau comment on intègre ça dans les fonctions et les missions des agents. Euh, et puis, il y a aussi une, une vraie transformation des relations entre centre et périphérie. Donc, les centres de décision sont déplacés, déportés. Euh, on peut être au centre, comment on interagit avec sa périphérie. Donc, ça, je pense que ça interroge beaucoup les circuits de décision euh, dans les collectivités, dans le travail quotidien des agents. Donc ça, c'est une première série, à mon avis, de, de pistes de réflexion. Et puis, la seconde grande série de, de, de questions, à mon sens, c'est évidemment comment on, on aborde ce choc technologique. Et évidemment, il y a plusieurs questions derrière tout ça. Euh, numérisation, automatisation, euh, on, on voit tout de suite la notion de destruction d'emplois. Il y aura des destructions d'emplois. Une, une étude récente de Roland Berger faisait état dans la fonction publique état d'une perte d'environ 110 000 euh, postes qui disparaîtront d'ici 5 ans sur les 1,4 million de fonctionnaires d'État. Je pas les chiffres pour la fonction publique territoriale. Donc disparition de métiers versus création de nouveaux métiers. Euh, donc création de nouveaux métiers, vous parliez des, des problématiques de plateforme, euh, donc l'apparition la, des métiers du type community manager, mais pas seulement des métiers technologiques. Il y a aussi besoin de nouveaux juristes, il y a besoin de spécialistes de la sécurité. Euh, comment on va recruter, former, capacité de formation Quel, quel type de recrutement Est-ce que le recrutement par concours est toujours, toujours effectivement pertinent Mais surtout, comment on va payer ces gens-là qui ont souvent des, gens, des compétences rares Comment on envisage leur évolution et la modalité de leur évolution de carrière dans la fonction publique territoriale euh, Ces compétences rares, il va falloir les gérer, les garder comment on leur propose des possibilités de mobilité des proposés, des, des, et donc des, des possibilités d'évolution. L'autre grand, grande problématique, c'est comment on gère ce qu'on appelle aujourd'hui, dans le jargon, le, la legacy. C'est-à-dire comment on fait avec les systèmes existants et les compétences existantes. On ne peut pas simplement dire, on va faire du numérique, on va mettre tout le monde sur des plateformes, Twitter et LinkedIn. Hein. On a derrière tout un passif, qui fait fonctionner nos administrations, nos sociétés Comment on les fait évoluer Comment on conserve des compétences tout en leur permettant de se former euh, Donc ça, c'est un, une, une vraie question. Et puis, euh, je pense aussi qu'on a effectivement des métiers qui vont se transformer, des relations donc, hiérarchiques, j'en parlais tout à l'heure, qui vont se transformer. Euh, et je pense que peut-être, il faudrait aussi interroger... Euh, Comment on va, dans nos structures publiques, organiser aussi la concertation On parle aujourd'hui beaucoup de co-construction, c'est un terme qui est plus à la mode. Mais euh, dans des relations de travail, il y a aussi la concertation, l'intégration des problématiques de partenaires so des partenaires sociaux. Donc comment tout ça, dans cette révolution numérique, comment on gère un petit peu tout ça euh, voilà. Un ensemble de questions. Alors voilà, vous êtes cinq. <rire> Maintenant, nous, on a apporté nos visions, nos approches. Je laisserai Jean-Pierre réagir après vous avoir entendu, ou au cours d'ailleurs de, de, de la, la, la conversation. Lequel veut commencer Parce que je ne vais pas dire on commence par le DSI ou on commence par les responsables euh, plutôt à la communication ou par les grandes villes ou par les petites villes, parce qu'en fait, on est en transversalité. On vient de nous l'expliquer à deux reprises de manière bien précise. Ariel Bonjour, donc je suis Ariel Muller, responsable d'innovation numérique et usage au sein de la ville de Marseille. Bon, vous avez posé quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Euh, évidemment qu'on n'a pas toutes, toutes, toutes les réponses du tout et qu'on se pose aussi également ces questions. Alors, c'est vrai qu'en matière de, de, je vais dire, de décision, d'organisation, de, de la propagation du numérique au sein d'une collectivité et euh, l'impact qu'il peut y avoir sur les agents, à la ville de Marseille, en tout cas, on a été sur une démarche, euh, de plusieurs démarches en parallèle. Une première démarche qui était déjà d'aller sensibiliser les, les utilisateurs, enfin, les, les, les opérateurs, hein, c'est-à-dire les agents municipaux qui sont eux-mêmes, qui portent les métiers et pour, euh, avec, sous une forme de pédagogie afin de leur faire comprendre que le numérique va avoir un impact sur, euh, sur leur quotidien, avec un impact organisationnel, un impact sur euh, la façon de traiter, et identifier aussi pour eux euh, une forme de stratégie des usages par le numérique. Donc on a eu un rôle très pédagogique à les accompagner également pour mettre en place des expérimentations pour qu'ils puissent eux-mêmes valider, peut-être, certains aspects. Pas forcément une solution, mais dire aussi, ça, ça ne me convient pas. On, de la même manière, en parallèle, donc je disais, on a fortement sensibilisé la haute hiérarchie aussi, puisqu'il fallait que ça aille dans les deux sens et que, euh, de la même manière que les gens sur le terrain, qui pouvaient aussi avoir des idées, hein, ils ne sont pas tous... Euh, Il y a des gens qui sont quand même très matures sur le sujet, puissent avoir une écoute, une oreille de, de leur hiérarchie. Donc euh, ça a été vraiment euh, deux démarches parallèles, alors, qui ont conduit à quoi aujourd'hui À une organisation, notamment une gouvernance, et euh, la mise en place d'un comité de pilotage de coordination technique qui en fait est composé de, de, des membres du COMEX, hein, de l'ensemble des directeurs généraux, et des directeurs très impliqués dans, dans, dans le numérique, et la création d'une instance beaucoup plus opérationnelle avec des, des, des services municipaux qui sont aussi, alors, quelque part ambassadeurs, on ne les a pas choisis au hasard, on a pris des gens qui étaient très sensibles au numérique et qui allaient pouvoir aussi porter la bonne parole au sein des, des services opérationnels et qui allaient eux-mêmes être nos relais, donc, et, et, et, et nous aider à développer le numérique. C'est des démarches, enfin, je veux dire, c'est du transversal, c'est du vertical, c'est de la diagonale, c'est tout ce que vous voulez. Je pense qu'il faut partir un petit peu dans tous les sens pour, pour créer une culture en fait, autour de ce numérique. Donc ça, c'était peut-être le, le, le premier aspect sur l'organisation, la décision. Ça a découlé sur la co-construction d'un plan numérique, donc d'un plan d'action pluriannuel, de projet, parce qu'on ne peut pas faire le numérique sans les métiers. Le, le, la construction d'une ville intelligente, elle va se faire par les métiers. Et si on n'associe pas les métiers, enfin, en tout cas, euh, c'est ce qu'on peut constater, hein, c'est que ça ne marche pas, ça ne prend pas. Il faut que le métier soit adhérent, il faut que le, le, le, le, le fonctionnaire lui-même soit acteur de cette, euh, de cette transition numérique. Donc euh, on a créé ce plan numérique, et aujourd'hui, bah, maintenant, on va commencer à le, à le dérouler. Euh, au-delà de ce plan numérique, il y a quand même deux actions principales, c'est euh, la communication, donc la communication interne, c'est-à-dire euh, partager cette vision de, de, du numérique, de ce que c'est le numérique, hein, donc euh, vraiment encore cette sensibilisation à, à apporter. Donc, on met en œuvre un plan de communication et de sensibilisation auprès des futurs euh, utilisateurs. utilisateurs. Et puis évidemment la communication aussi vers l'extérieur, vers nos, nos usagers, euh, avec un, une volonté que nos agents deviennent un peu des ambassadeurs en fait du numérique auprès de, de nos usagers. Merci. Alors lequel veut prendre Je vous en prie. Voilà. Je vais rebondir aussi. Euh, Myriam Rondet. Euh, donc je suis responsable des projets numériques à la ville d'Oullins, qui est une ville de 26 000 habitants en périphérie de Lyon. Donc euh, pas la même configuration que la ville de Marseille, bien entendu, mais bien entendu avec les mêmes problématiques comme n'importe quelle collectivité territoriale, euh, des projets euh, transversaux qui se découvrent au fur et à mesure euh, du temps, euh, des moyens financiers pas forcément extensibles, euh, une problématique politique euh, très forte au niveau de l'attractivité du territoire et donc euh, la volonté de trouver un, un élément, un catalyseur ou plutôt de... de de forger une, une culture commune euh, au niveau de, de, du numérique, mais pas forcément, euh, uniquement au niveau du numérique, euh, au sein de la ville d'Oulin. Euh, donc en 2014, euh, l'idée d'un plan numérique a, a émergé, qui était d'abord une idée euh, fortement politique, hein, affirmée politiquement. Euh, pour ma part, j'ai participé euh, fortement au diagnostic qui euh, a été euh, déroulé sur l'année 2015, et qui s'est fait donc en plusieurs phases. Euh, on a d'abord réalisé, on va dire, un sondage ou des enquêtes purement euh, simples sur nos propres outils, le site Internet, euh, euh, l'utilisation de notre compte Facebook, etc. Donc un diagnostic vraiment euh, sur les outils auprès de la population, auprès des agents territoriaux. On a fait en parallèle une... Euh, Deuxième enquête qui était un peu pour percer l'abcès. C'est-à-dire que euh, moi-même, accompagné du DSI, accompagné euh, des élus au numérique, nous sommes allés sur le territoire voir euh, certains euh, euh, responsables d'entreprises ou autres, voir aussi les chefs de service, voir aussi les agents euh, territoriaux pour les amener à produire un propre diagnostic sur les outils que nous mettions en place, mais aussi pour les inviter à, à produire de la perspective. Mais on leur a demandé clairement de ne pas se positionner sur le numérique. Quelle est la perspective de votre service au sein de la ville d'Oulin sur les prochaines années Quels sont vos enjeux culture, par exemple, mettre en relation les différents acteurs du territoire, créer un pôle musical dans tel parc. Rien à voir avec le numérique. Mais on leur a demandé volontairement de ne pas se positionner là-dessus. Et puis, en deuxième, enfin plutôt en troisième phase, hein, voilà, euh, on a pris ces différents éléments et on les a mis en regard du numérique. Certains ne pouvaient pas être aidés par le numérique. D'autres utilisaient déjà des outils numériques, certains obsolètes, Certains améliorables, certains déjà parfaits, on n'y touche pas. Et puis, il y avait aussi d'autres projets euh, transversaux qui euh, étaient partagés par plusieurs euh, services et qui étaient justement mis sous ses jusqu'à présent pour euh, des raisons financières, technologiques, organisationnelles, etc. Et ce diagnostic partagé, et qui n'était pas lié au départ au numérique, nous a permis de révéler des outils, ou des, on va dire plutôt des solutions, pas forcément technologiques au pur sens du terme, mais des solutions qui pouvaient être aussi traitées par le numérique et qui pouvaient être transversaux selon les services. C'est pour ça que quand on a publié le plan numérique, donc on l'a fait passer en conseil municipal, de décembre 2015 et qu'on l'a euh, mis en œuvre à partir de 2016, qu'on a vraiment affiché clairement auprès de la population, les enjeux, les trois enjeux qui ont été identifiés ne sont volontairement pas des enjeux numériques. Le premier, c'est Oulin, Ville durable. Le deuxième, c'est améliorer les services à la population. Et le troisième, c'est maîtriser euh, l'efficacité administrative et l'argent public. De tous ces enjeux, on peut trouver des outils numériques et des solutions numériques mais pas seulement, le numérique fait partie de, des enjeux globaux. Très bien, très intéressant. Ben, ben voilà, votre, votre voisin, Nicolas Choquet, directeur des systèmes d'information. Voilà, je suis le, le, le, le DSI du groupe. Alors, euh, je, je réagis, puisque là, il y avait une notion d'enquête qui était amenée par euh, ma collègue à droite. Euh, à Beauvais, nous avons également lancé une enquête. Alors, c'était dans la lignée de Moi citoyen numérique, hein, qui était lancée avec Berger-Levraud. Euh, il y a un petit peu plus d'un an maintenant, euh, nous avions fait le choix à Beauvais de personnaliser cette enquête. On l'a remaniée à notre façon euh, et on l'a soumise dans un premier temps aux élus pour tester un petit peu et voir quelle était leur vision. La deuxième phase, ça a été les agents eux-mêmes. Donc on a essayé de sonder euh, sur le même schéma que cette enquête euh, à partir à la fois de choses assez générales euh, et de choses très précises euh, relatives à notre territoire et à nos services existants et envisagés euh, on les a sondés donc on a pris en compte euh, dans ce sens leurs idées euh, leur vision interne des choses mais le constat c'est qu'ensuite on a lancé l'enquête auprès des habitants elle vient de se terminer au 31 décembre l'analyse malheureusement n'est pas terminée donc j'ai pas de chiffres très précis euh, mais le constat c'est que de toute façon les réponses des agents rejoignent celles des citoyens comme vous le disiez tout à l'heure les agents, ce sont avant tout aussi des citoyens et euh, en ce sens, ils sont moteurs puisqu'ils sont eux aussi consommateurs de, de, des biens numériques, qu'ils soient commerciaux ou publics. Et euh, là, on, donc, on s'y retrouve. Et le deuxième volet du, de, de mon propos, euh, je reprends donc là plus mon rôle de DSI. Euh, C'est sur les métiers, les métiers du numérique. Que vous avez introduit le sujet aussi tout à l'heure. Euh, effectivement, il va y avoir de nouvelles embauches dans le monde du numérique territorial, ça a déjà commencé, ça continuera euh, et ça, c'est pas quelque chose de facile, parce que si on regarde le référentiel des métiers du CNFPT euh, on trouve pas grand chose relatif à ça hein. euh, les métiers numériques sont rattachés à la filière technique, alors la filière technique c'est quand même plutôt le bâtiment la voirie, les espaces verts dans l'esprit quand même, ça reste quand même ça. Donc le numérique euh, fait tout doucement son chemin mais euh, c'est pas encore tout à fait euh, précisé et de fait les formations qui vont avec euh, ne sont pas toujours là non plus euh, donc c'est un sujet assez délicat et recruter dans le domaine numérique c'est très difficile là j'ai eu une embauche qui a échoué dernièrement euh, en plus euh, moi je représente une ville moyenne et à ce titre euh, aussi je représente l'association des, des villes moyennes euh, on est dans un contexte assez particulier Étant moyen on est ni petit euh, les petits euh, ils ont beaucoup de mal à faire parce que forcément il n'y a pas d'informaticien parfois, les grands comme Marseille par exemple euh, c'est très structuré avec des, des directions numériques, des DSI qui sont encore d'autres services euh, Voilà, c'est très structuré et nous on est entre deux et c'est compliqué parce que le DSI, parfois, il a le rôle aussi de futur délégué à protection des données, ce qui est pas normal, mais euh, parfois on peut pas faire autrement. C'est interdit, mais euh, <rire> il faut bien assumer. Donc, Personne d'autre ne veut s'y coller. Oui, oui c'est interdit, par, interdit la par la CNIL. Oui, elle veut, elle veut que ce soit les anciens cils, mais les cils étaient souvent des DSI voilà. dans la réalité. Alors c'est compliqué. Donc on est parfois sur les problématiques de protection des données personnelles. On est, il faut qu'on soit juriste aussi, parce que même si on a des juristes, ils ne sont pas toujours spécialisés dans le numérique. Il faut qu'on connaisse tous les métiers, bien sûr, parce que c'est notre rôle. Et on demande la même chose parfois à nos collaborateurs parce que étendre des petites équipes, euh, voilà, il faut être à la fois développeur mais connaître les métiers des autres, euh, avoir la fibre juridique, avoir une connaissance des marchés publics pour élaborer les pièces des, des consultations. C'est des métiers très complexes du coup, les embauches échouent parfois. Mais comment on va former euh, nos futurs recrues Les écoles ne nous les apportent pas. Et les formations du CFPT euh, pêchent aussi de ce côté-là, à mon avis. Voilà, alors... Il nous reste euh, peut-être les, les deux représentants, si je peux me permettre, les plus anciens des agents, de nos, ce qu'on appelle nos référents, <rire> nous, à Ville Internet euh, Jérôme Stéphanino à la ville de Grenoble et Yann Thomas euh, au Pays des Achards. Et euh, voilà, donc vous êtes vous êtes côte à côte, c'est un hasard, mais vous avez un point commun c'est que ça fait euh, plusieurs euh, très longues années, euh, voire plus de dix ans, que vous êtes euh, dans ce réseau à, à accompagner l'association. Euh, dans son animation, et à participer au label, évidemment. Effectivement, la... oui. Donc, Yann Thomas, directeur général de la communauté de communes du Pays des Achards, une communauté de communes qui est assez rurale, qu'on est situé en rétro-littoral, sur la côte Vendéenne, entre les Sables d'Olonne, la Roche-sur-Yon. Communauté de communes de moins de 20 000 habitants, qui regroupe 9 communes, dont la plus grosse ne dépasse même pas les 5 000 habitants. Donc, vous dire qu'on est un territoire rural alors, on n'est pas des partenaires historiques, mais effectivement, ça fait, je comptais, ça fait sept ans à peu près qu'on adhère. Sept ans, c'est un cap aussi. Hein. Donc, Bien euh, sûr, voilà. Nage de raison. Merci, merci pour l'invitation, <rire> en tout cas. Et effectivement, le fait de participer aux travaux aussi de, de Ville Internet, ça nous aide à avancer sur les questions du, du développement numérique, de la transition numérique. Alors, quelques éléments pour vous dire comment les agents sont acteurs de cette transition numérique nous au pays des Achards, le service numérique c'est un service commun depuis maintenant 8 ans et lors de la création de ce service commun donc c'est une thématique qu'on partage avec l'ensemble des communes il y a eu une commission d'élus qui s'est créée, qui a réfléchi à la question et c'est la première fois à la communauté de communes où des agents ont été intégrés à cette commission, ont participé aux travaux de la commission au même titre que les élus donc vraiment un, un, un travail de, de, de collaboration, un travail de, de, de co-construction avec les élus, avec les agents sur demain, comment collectivement on pouvait agir pour développer les services numériques pour les citoyens, euh, pour les communes, pour les agents forcément, pour les élus aussi, euh, des élus qui sont des habitants aussi de toute façon. Et, et euh, alors euh, le, la transition numérique, elle se fait pour les habitants, bien sûr, il ne faut pas oublier que ça se fait d'abord pour eux. Euh, donc euh, comment on travaille sur, euh, voilà, on va dire sur le projet de développement numérique on est d'abord à l'écoute des habitants Troisième, le deuxième, euh, deuxième acteur c'est l'élu bien évidemment qui prend les décisions, qui, euh, voilà, qui arbitre, euh, qui, qui fait avancer les choses on a des élus euh, comme partout qui sont, voilà, qui sont sur le terrain et qui sont à l'écoute de ce que les habitants peuvent leur dire donc c'est eux qui peuvent donner aussi les orientations mais effectivement il y a aussi les agents qui, euh, qui ont leur rôle qui ont un rôle important parce que ben ils sont au, au quotidien avec les, avec les usagers des services et euh, on essaye, nous, de les associer le plus en amont possible et, et euh, à, à tous les travaux, à tous les projets qu'on peut mener en matière de développement des services numériques. Donc les agents sont, sont associés le plus en amont possible. Quand on a des projets autour du numérique, projets de développement de services, de services numériques, euh, ben bien évidemment, on commence par un diagnostic, par euh, voilà, une étude de besoins. Bien souvent, ce sont les agents qui remontent les besoins, qui, qui participent à ces, à ces diagnostics, avec les habitants, avec les élus aussi. Et, et nos, nos, toutes nos conduites de projets, toutes nos équipes projet associent systématiquement euh, les agents et associent aussi le service informatique. On a, euh, donc le service informatique a été constitué dans le cadre de ce, de ce service commun. Avant, on n'avait pas de service informatique. Hein, les communes rurales, bon, on vous appelle à des prestataires. C'est cette chance-là aussi d'associer dans tous les projets au moins une ressource numérique qui, qui permet de, voilà, de, de faire avancer les choses et, et de prendre en compte cette thématique là. Donc euh, voilà, un travail sur une participation, une forte participation des agents. Puis si on veut que les agents ce sont eux qui sont acteurs dans la mise en œuvre. Et dès qu'on a des services qui, qui, qui, euh, qui, qui sont mis à disposition de, de la population, des habitants, bah forcément ce sont les agents qui sont en première ligne aussi et qui sont chargés de, voilà, qui sont de, de, de jouer le rôle de médiation numérique aussi vis-à-vis -vis des habitants, des usagers. Donc forcément c'est important aussi de, voilà, de pouvoir les associer en amont dans la définition des besoins, la remontée des besoins euh, et puis derrière dans le choix des solutions aussi. Euh, on a euh, la dernière compétence, euh, on va dire, majeure qui a été transférée à la communauté de communes l'année dernière, c'est la compétence petite enfance, enfance jeunesse, c'est-à-dire que tout le pan euh, scolaire, périscolaire, extrascolaire est maintenant exercé par la communauté de communes et euh, ça s'est traduit par, bien évidemment, des, on va dire, un développement de certains services numériques euh, pour lesquels les agents ont été, euh, euh, au cœur des décisions. Euh, je ne dis pas que ce sont au cœur des décisions, attention, je ne confonds pas le rôle des agents et des élus, mais ils ont été au cœur quand même de, des décisions, parce qu'ils ont participé à l'élaboration des cahiers des charges, le, la consultation des entreprises également, la définition des, beso des besoins, bien évidemment, euh, et derrière, euh, le fait de les associer en amont, c'est aussi la garantie que dans la mise en œuvre et, et dans le, le, la transmission qu'ils vont faire auprès des habitants, ben, ils ont déjà intégré les choses, les, les solutions, ils, les ont déjà, ils ont participé à, au choix, en tout cas, donc forcément, ce sont eux les meilleurs ambassadeurs derrière euh, voilà, de tout ça. Donc, euh, merci. Bon, voilà. Merci. Alors, Jérôme Stéphénino, euh, euh, peut être euh, à travers toi, je me permets, mais de, de, de, de rappeler que parfois, il euh, y a une personne, même dans une grande ville ou très peu de personnes, finalement. Et c'est encore valable aujourd'hui. On le constate dans certaines villes parce que la transition euh, n'est pas toujours... Euh, ne date pas toujours de plusieurs années. Elle, parfois, elle démarre dans certaines collectivités. Encore aujourd'hui, je parle de vrais plans numériques, d'une vraie action transversale. Et la difficulté de porter ça en tant qu'agent dans une collectivité auprès de ses pairs, euh, autres agents, mais aussi auprès des élus. Euh, ça pourrait, juste pour en entrer en matière. Oui, mais... c'est un peu ça. <rire> euh, je regardais, il n'y a pas... Il n'y a plus... Mais il euh, n'y a pas le point d'interrogation, en fait. Euh, non. Ah non, chez nous, on sait qu'ils voilà, sont acteurs. On sait, et puis c'est pas une nouveauté. Euh, moi, je me souviens, il y a plus de 20 ans, lorsqu'on a mis en ligne le premier site euh, internet de la ville de Grenoble, bah, ça a été les agents qui ont été acteurs de cette transition numérique, il y a fallu aller dans le bureau du directeur général des services, faire oublier le Minitel qui était à côté, euh, et effectivement, et puis... Euh, lui dire, bon, bah, ça va être quand même sacrément utile. Bon, il n'y croyait pas du tout, puisque hein, puisqu'effectivement, à ce moment-là, c'était en 96, 95-96. Euh, les projets numériques sortent toujours, enfin, à Grenoble, mais je pense que dans toutes les communes, c'est un peu la même chose, qu'elles soient grandes ou petites, ou moyennes, euh, c'est toujours euh, l'agent qui, effectivement, va émettre un, un besoin. Alors, on, on l'a dit tout à l'heure, effectivement, un besoin, parce qu'il est aussi citoyen, il est consommateur de, cette, de services numériques, donc... Euh, il ne conçoit pas que le service qu'il propose à l'usager ne soit pas numérique. Je, à une époque, effectivement, les, les services que l'on proposait émanaient, on va dire, de la direction de la communication, de la direction générale, de, de la DSI, bien évidemment. Et puis, il fallait aller aussi vers les services pour essayer de les, de les pousser, les intéresser. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Moi, je vois les, les projets numériques que, que l'on gère, on est submergé. Et on doit faire le tri, on doit planifier, planifier tout ça, puisqu'effectivement, le nombre de, de, de services, d'agents, effectivement, qui ont de très bonnes idées, qui veulent que leur, leur, leur action, ils trouvent des idées en permanence. On a aussi une, une nouvelle génération. Aujourd'hui, de nombreux agents ont toujours vécu avec le numérique. Euh, Aujourd'hui, des agents qui ont entre 20 et 30 ans, effectivement, à une époque, moi, j'ai... Moi, j'ai commencé, je m'occupe de numérique depuis plus de... Tu l'as dit, hein, depuis plus de 20 ans. Euh, bah, voilà, plus j'avance plus dans l'âge, bah, forcément, plus les agents euh, rajeunissent. Bon, bah, ça, c'est euh, la nature. Mais euh, voilà, donc nous, enfin, à Grenoble, moi, je, je suis du côté du... Le pôle numérique de, de, de Grenoble dépend de la direction de la communication. Alors, ils travaillent finalement en permanence avec la, avec la DSI, évidemment, sans... Je travaille d'ailleurs avec le même chef de projet depuis maintenant 18 ans. On gère l'ensemble des projets des projets numériques. Le rôle de, qui a été donné à ce pôle numérique, c'est évidemment de faire émerger les, les, les, les services numériques à l'usager et veiller à ce qu'effectivement qu'ils ne soient pas trop gangrénés par la DSI et qu'ils répondent évidemment à l'usager, qu'ils soient le plus ergonomique, le plus ergonomique possible. Et puis, évidemment, comme on est de la direction de la communication, on est un peu chapeauté quand même par le cabinet du maire. Et donc, il y a évidemment une, un arbitrage sur, sur la planification parce qu'on ne sort pas tous les services en même temps. Il faut effectivement ensuite communiquer, communiquer dessus. Mais c'est vrai qu'il y a l'un des derniers services qu'on a sorti, Ça s'appelle Jardinon Grenoble, ce qui permet effectivement aux usagers de, de pouvoir aller sur une plateforme et puis de, de, de, de choisir, d'adopter des parcelles à végétaliser, euh, ou d'ailleurs proposer des parcelles à végétaliser. Ensuite, le service des espaces verts euh, euh, administrera tout ça. Euh, ça, c'est effectivement c le service des espaces verts qui a eu euh, qui a eu cette idée, quoi. Donc, on l'a mis on l'a mis en place. Alors, il se trouve que politiquement. Euh, ça, ça cadrait bien aussi avec, avec le maire de Grenoble, donc évidemment ça a été accepté, mais c'est vraiment ça émane, ça émane des acteurs, voilà donc euh, moi j'ai l'impression effectivement, enfin en tout cas il n'y avait pas le point d'interrogation et pour moi la question ne se pose pas Bien innovateur en tout cas depuis de longues années. Alors euh, Jean-Pierre Quignon, euh, c'est ton tour si je puis dire euh, de nous dire aussi moi j'ai quand même deux axes, même si je sais que tu peux avoir beaucoup d'autres réactions et tu seras libre évidemment de les exprimer mais c'est euh, du point de vue des départements. Comment vous, avec vos propres agents, euh, les, enfin vous, en tout cas, comment les départements vivent ça avec leurs propres agents Et la deuxième question, comment les départements contribuent à soutenir, à former, à accompagner les agents des collectivités locales si c'est le cas ou est-ce que ça pourrait être encore mieux euh, déployé euh, Je ne vais pas parler du passé. Non, parlons de, ah, du on futur. Va parler, on va parler du futur. Euh, on a vu qu'on a parlé d'agents territoriaux, ambassadeurs, médiateurs, innovateurs, euh, agrégateurs des besoins des citoyens, etc. Euh, tout, ça, tout, tout ça est vrai, je veux dire bon. Euh, mais je crois que surtout là demain, et on essaye de s'y préparer dans les départements, euh, on, on va avoir un Big Bang de la donnée devant nous. Un Big Bang de la donnée. Et ça va commencer avec le RGPD, avec le, le, le Règlement européen de protection des données personnelles. Parce que celui-là, il oblige chaque agent à revisiter son métier au regard de ce qu'il traite, ce qu'il collecte, ce qu'il traite, ce qu'il diffuse en termes de données personnelles. Et ça oblige à revoir en fin de compte tous les systèmes d'information les, avec lesquels... On travaille, alors c'est vrai, de la secrétaire de mairie jusqu'au DSI de, de, de, de Grenoble, etc. Dans un département, on traite, on traite... Il y a 300 différents domaines de traitement de, de la donnée. Si je prends par exemple l'ISER, c'est 400 000 personnes sur 1,3 million qui sont directement concernées parce que leurs données sont sensibles. Donc il va falloir donner aux citoyens aussi être transparent pour, lui dire, pour être en capacité de lui dire qui fait quoi, de quel droit, de l'ensemble de ses données personnelles, à un moment donné. Et le RGPD va obliger tout le monde à euh, être en capacité d'exercer, de faire exercer le droit à l'oubli du citoyen sur l'ensemble de ses données. C'est pas rien. Et tout le monde, tous les agents territoriaux et tous les élus territoriaux sont responsables... Euh, parce que c'est du design par défaut donc ils sont responsables de euh, de, de la document ils sont obligés de documenter ce qu'ils font au regard de la protection de leurs données, des données personnelles et des données sensibles donc on est tous là en tant qu'agents qu territoriaux devant aussi le défi d'évaluer les risques sur les données euh, pour nous c'est 20 grands domaines où il faut faire des analyses de risques euh, sur, les, sur ces données personnelles. Alors où on vit ça comme une contrainte où on vit ça comme une opportunité La grande opportunité c'est que effectivement ça oblige à revisiter l'ensemble des systèmes d'information et à euh, faire sauter les verrous du, du silotage des grands domaines euh, d'intervention que l'on peut avoir dans les communautés de communes, dans les dans les agglos, dans les départements, etc. Euh, C'est certainement une révolution qu'on ne va pas pouvoir faire tout seul, chacun de notre côté. Euh, faire euh, les systèmes d'information du département, les systèmes d'information de l'agglos, les systèmes d'information de la métropole. C'est-à-dire que le RGPD, il nous oblige au niveau des collectivités, il oblige chaque agent au niveau des collectivités de penser avec l'agent de, de l'autre niveau de la collectivité. Euh, parce qu'on a aussi la responsabilité, non pas les départements, mais tous, de vérifier ce que les sous-traitants, nos sous-traitants, font de la donnée. Et ce qu'ils nous donnent comme information. Alors, nous, on a pris le problème à bras-le-corps il y a, il y a ça plus d'un an, maintenant. Enfin, On a, on a isolé le, le département qui était le plus en avance, c'était les Alpes-Maritimes euh, qui étaient le plus en avance là-dessus. On a créé, maintenant, on a 80 départements qui sont maillés. On a... On a l'ensemble de, de, on a une JED sur l'ensemble des données. On a passé une convention avec la CNIL euh, pour mettre en place l'ensemble des, des process, ou en fait, hein, euh, donc on a passé la convention avec la en, en octobre. On a des réunions là-dessus avec les, les futurs DPO qui sont aussi des CIL, mais certainement pas des DSI. Euh, Délégué à la donnée personnelle. Délégué à la, à la donnée personnelle, on va aussi d. D. embrayer d. aussi avec <BIG> nos 80 départements sur euh, les, les référents à la sécurité des systèmes d'information, les RSSS, parce qu'il faut que les DPO travaillent avec les RSSS, avec les référents sur euh, sécurité des données. Et alors la grande opportunité, la grande grande opportunité pour nous tous, c'est que euh, ce DPO, c'est la première brique de la construction du système public d'information, de confiance que le citoyen est en droit d'attendre. C'est-à-dire que sur le DPO, on peut aussi bâtir correctement l'open data, parce que si on imagine demain des services publics départementaux de la donnée ou des services publics départementaux euh, de la communauté de communes qui travaillent avec le, euh, le, le service public départemental, enfin, on, on, on essaye de mailler en fin de compte les sur un territoire, de faire de la plateforme sur un territoire, sur tout ça. Là, on a une véritable opportunité parce qu'on crée le service commun public de la donnée, ensemble. Et c'est à partir de ça, en fin de compte, que... Alors, c'est une véritable opportunité. Alors, il y, y, y a deux autres choses enfin, au sujet des agents que je voudrais euh, mentionner. C'est que euh, tout ça est d'autant plus urgent, et c'est un véritable big bang dans les cinq ans qui viennent, et d'autant plus urgent que, bah bien évidemment, on est sur la dématérialisation complète de tous les services publics. Enfin, c'est-à-dire que le citoyen est en droit d'attendre demain de pouvoir tout faire en ligne et d'avoir des interlocuteurs de qualité. Euh, mais il est en droit aussi d'attendre de pouvoir se faire aider s'il n'y arrive pas. Euh, donc on a, on a un vrai problème aussi vis-à-vis -vis de toutes les personnes qui sont le plus éloignées du numérique. Euh, alors, il y a les personnes qui sont le plus éloignées, alors, chez nous, c'est euh, les titulaires du, du, RSSA, enfin, du RSA, enfin, pas tous, hein, loin de là, euh, c'est les handicapés, c'est les aidants euh, pour les personnes âgées, euh, et je dis bien les aidants familiaux pour les personnes âgées, etc. Bon, Donc, on, on a environ 13 millions de personnes à, à, à, à s'assurer que dans les 5 ans, euh, ils vont être... Euh, en capacité de ne pas être perdu, de ne pas être laissé sur le bord de la route. Alors ça, c'est aussi le rôle, un rôle, enfin, je veux dire, à traiter en inter-niveau de collectivité. C'est-à-dire que euh, la ville de Grenoble, elle ne peut pas avancer sans le département de l'Isère. Le département de l'Isère, elle ne peut pas avancer sans la, sans la ville de Grenoble. Euh, c'est à penser ensemble, quoi, en fait. Hein, euh... Donc ce problème, c'est ce problème d'inclusion numérique et rapidement, en termes d'inclusion numérique, de former les agents territoriaux qui sont au contact des citoyens, les travailleurs sociaux en priorité, pour qu'ils deviennent des médiateurs, ambassadeurs, euh, euh, formateurs, euh, écrivains publics, euh, pour, pour embarquer toutes, toutes les personnes. Euh, et puis, mais ça va aussi jusqu'aux agents dans les collèges, en fait. Il hein, euh, y a toute une réflexion aussi à mener sur l'éducation et l'instruction civique, euh, civique numérique. Voilà, enfin, moi, c'était quelques petites réflexions. Euh, J'ai dû oublier des choses. Oui, là, ce qui paraît aussi important, c'est qu'on euh, ne peut plus se permettre non plus de réfléchir chacun de notre côté notre système d'info. Euh, la métropole tout seul, enfin, sans le département. Enfin, Il y a une réurbanisation des systèmes publics d'information euh, qui, qui est devant nous. Euh, et on ne peut plus non plus se permettre de penser nos systèmes d'information en tant que collectivité territoriale sans le penser aussi en même temps avec l'État. C'est-à-dire... Et l'État ne peut plus se permettre non plus, je me tourne s'il y a des représentants de l'État, l'État ne peut plus permettre, se permettre non plus euh, d'avoir des approches des systèmes d'information complètement silotées par domaine. C'est-à-dire que la DGCL doit parler euh, euh, au ministère de la Santé, euh, l'éducation doit parler euh, à la DGFIP, etc. etc. Heureusement, heureusement, là, ça semble parti il y a une, la direction de, de l'information, euh, la, la direction interministérielle DINZIC. du numérique et des systèmes d'information et de communication de l'État, qui a une approche plateforme, en fin de compte, hein, qui, euh, euh, qui, est, qui est extrêmement importante, qui doit se décliner aussi au niveau des territoires avec des, des plateformes territoriales d'ingénierie informatique et numérique qui mutualisent les ressources enfin, pour les différents niveaux de collectivité. Ça, c'est absolument nécessaire. Et on a un programme actuellement qui est le programme de développement concerté de l'administration numérique territoriale où on a la capacité, tous les niveaux de collectivité, puisqu'il y a l'ADF, la l'AMF, la, euh, la DCF, France Urbaine, euh, Région de France. On est, on est tous au contact, en fin de compte, de, de ce programme de développement concerté de l'administration numérique territoriale. Mais euh, il, y a, il y a sortir de nos silos et sortir de nos têtes. Enfin... Tout un programme. Non, mais c'est. Voilà. Tout un programme. Et effectivement, euh, la question de. On maintient les souverainetés à chacune des strates, mais on travaille sur non, non. une fluidification entre. Non, je ne parle pas d'une souveraineté numérique, mais je parle d'une souveraineté en général. De... Chaque territoire a droit à son identité, sa réalité et à adapter des services qui lui correspondent oui, en y fonction de Il y a un besoins. moment donné, Florence, il donc... y a un moment donné, si tu veux, ne faut pas se cacher derrière la diversité. Parce que si on se cache derrière la diversité, en disant chacun a une situation particulière, etc., et il faut respecter les procès, etc., il euh, euh, y en a d'autres qui vont faire le travail pour le service public. Voilà. Alors le à au que service est, public est, à dire est là. C'est-à-dire que hein, s'il n'y a pas un front commun voilà. des agents territoriaux publics, qui s'empare et qui a une conscience, en fin de compte, de ce que le bien commun numérique euh, dans un pays, euh, les, les, le très haut débit, il est là pour pomper nos données. C'est si demain, euh, pour euh, avoir, un, pour savoir euh, sur un territoire, en fin de compte, parce qu'on s'est caché derrière la, di la diversité on n'a pas euh, mutualisé suffisamment les systèmes d'information, euh, le niveau de pollution dans un territoire... Il est en priorité connu par, euh, aux États-Unis et pas par les, par les élus territoriaux parce qu'ils n'ont pas voulu investir sur l'Internet des objets et avoir euh, les systèmes d'information géographique qui vont bien dans le cadre de plateformes d'information numérique territorialisées. Il euh, y a un moment donné, il faut poser quand même des bases à la, à la souveraineté territoriale et à la souveraineté nationale. Il ne faut pas se cacher derrière la diversité. Je pense qu'on l'a entendu avec les agents qui restent les garants de la confiance de proximité et qui, sont, qui restent finalement les, les garants du service public numérique dont on parle habituellement à, à Ville Internet, puisque les témoignages que vous nous apportez dans le cadre du label sont effectivement des actions de service public numérique portées dans l'ensemble des compétences de la... De, de, de chaque territoire en fonction des différents besoins des habitants. C'est ça, hein Non, mais l'État je, je, je, je, plateforme, j'adore, et je pense que c'est effectivement attends, le décant, etc. C'est nécessaire. J'en se, se débat, Florence. Mais le problème aussi, c'est que le citoyen, entendre, il n'est pas Claire. cohérent non plus. Le citoyen, il n'est pas cohérent non plus. Ah non plus. Et puis, il change beaucoup. Parce que le, hein. le citoyen, en fin de compte... Il, vit, il, meurt, il, il est veut malade, Tout, tout le monde fait... veut la 4G, et aussitôt qu'on dit, bah, le pilon, il va être là, on n'en veut plus. Et voilà. Note in my qui yard, les Anglais. Euh, donc, euh, pas dans mon jardin. C'est vrai, en fin de compte, ce discours du, du citoyen, aller vers les besoins du citoyen, c'est vrai, mais il y a aussi être dans une offre créative, aussi vis-à-vis -vis du citoyen. Il y a une interaction, c'est-à-dire qu'il faut... Tout, tout n'est pas vrai, enfin, je, je veux dire, il y, y a le curseur à placer entre les deux, entre l'offre créative de services publics et le besoin du citoyen, qui, des fois, ne l'attend pas, en fin de compte, mais qui, s'il ne l'a pas, va se mettre à râler, en fait. C'est... C'est la complexité dont nous parlent les philosophes qui apparaît là dans une réalité bien concrète entre des outils et des hommes. Euh, Claire, et des, vous, vous nous accompagnez là sur ce débat parce que vous avez produit une étude sur la question. Alors vous allez nous redonner le titre exact de l'étude pour qu'on comprenne exactement ce que vous avez abordé, mais très proche de notre sujet aujourd'hui euh, pour euh, la MNT et d'autres euh, euh, organisations, je pense donc. Euh, je vous laisse la parole pour nous, pour ajouter, en tout cas sur ce qui n'a pas été déjà dit, parce que j'imagine qu'il y a des choses que vous avez dû entendre dans votre étude. Évidemment. <rire> Alors l'étude, effectivement, elle s'intitule « L'impact des TNIC sur euh, le travail des agents territoriaux ». Vous pouvez la télécharger sur le site de l'Observatoire social territorial de la Mutuelle Nationale Territoriale. On mettra le lien, évidemment, en ligne sur le site de Ville Internet. Voilà. Ou demander à ce que le petit fascicule vous soit envoyé en envoyant un mail. Euh, donc c'est une étude qui a été menée... Une étude quantitative ouais. qui a été menée auprès de 1152 agents territoriaux en 2012, et effectivement que j'ai complétée par la suite par euh, d'autres collectes de données qui portaient plus spécifiquement sur mes travaux de recherche sur la question de la, du bien-être au travail et de la fatigue. Euh, et de la fatigue. Euh, donc cette étude, l'échantillon, donc 1152 agents, euh, est représentatif de, de la population des agents territoriaux, que ce soit par rapport au type de collectivité, ou par rapport à l'âge, ou à la représentation des différentes, des différentes filières, et euh, par rapport à tout ce que je viens d'entendre d'extrêmement riche, et, et il faut quand même le dire par rapport à la diversité des collectivités représentées ici, et cette diversité, je pense qu'il est important de la souligner, parce que, comme ça a été dit aussi dans la présentation des, euh, des résultats sur l'open data, la très grande majorité de nos communes, qui sont quand même des communes de moins de 3500 habitants, et... Une des différences qui a pu être constatée au cours de l'étude euh, en termes d'usage des euh, outils de communication, c'est le premier élément que je voudrais souligner, c'est quand on parle de numérique, en fait aujourd'hui, numérique derrière, c'est euh, technologie de la communication et de l'information. Donc le numérique ne doit pas cacher que l'activité de base, qui, enfin, les, les, euh, les activités, les missions, les tâches qu'il y a derrière, c'est de la communication de l'information. Collecte de données, stock, flux. Et donc c'est du travail extrêmement divers aussi. En première chose, c'était ça. Euh, donc les usages, une grande différence, de, une, une différence importante constatée entre les communes de moins de 3500 habitants, où finalement, dans les relations avec les usagers, le téléphone, par exemple, reste un, un outil euh, important, et les communes de plus de 80 000. Le téléphone en ce qu'il porte la voix et l'échange vocal direct. Tout à fait, oui. Ah oui, pardon. Effectivement. Bah il ouais, hein, faut, faut suivre. Hein, faut <rire> oui, oui, non, le téléphone, le téléphone mal, dans, son usage, dans son usage, dans son usage d'échanges euh, oraux, euh, demeure pour principalement pour les communes de moins de 3500 un outil euh, important dans les échanges avec les usagers, et euh, tandis que le, le courrier électronique apparaît de façon primordiale dans les communes de plus de 80 000. Donc il y a quand même des différences euh, dans, dans les usages euh, en termes de, euh, qui est, par rapport à, à la taille euh, des collectivités. Euh, des différences de perception aussi et ça a été souligné par monsieur Stéphanino euh, par rapport au, à la génération des agents, c'est-à-dire que les agents mais pas, où, pas là où on s'y attendait c'est-à-dire qu'on s'attendait à avoir des agents de moins de 30 ans euh, qui utilisent de façon privilégiée courrier électronique et tout ce qui est numérique non, euh, on a travaillé sur des enfin, on a collecté des perceptions et ce qui apparaît en termes de perception c'est que les moins de 30 ans euh, perçoivent la fréquence des usages des différents outils de communication comme plus importante que leurs collègues et en particulier pour, non pas le numérique, pour la communication de visu. Tout ce qui est échange en face à face et réunion. Alors une des hypothèses d'explication de, de ce résultat, c'est que comme ils sont justement très habitués au numérique et à la distance, ben, quand on se voit, ils trouvent ça tellement exceptionnel qu'ils le retiennent peut-être plus facilement que les autres. C'est une hypothèse euh, qui demande à être vérifiée. Pour le coup, euh, ça, ça serait intéressant d'approfondir, mais en tout cas, le résultat était, était très probant que les moins de 30 ans euh, ont... Le sentiment de communiquer plus avec tous les outils, et en particulier avec euh, les, outils, euh, les outils numériques, les outils électroniques. Ensuite, ce que je voudrais souligner, toujours par rapport à ce que j'ai entendu et par rapport à l'étude, c'est, je l'ai déjà un peu dit, mais c'est de ne pas oublier et de ne pas rendre invisibles tous les autres supports. C'est-à-dire que quand on parle de numérique, c'est une partie de la communication de et de l'information. Et qu'il n'y a pas de numérique s'il n'y a pas de travail derrière. Et ce travail-là, il est souvent aussi sous la forme de contact, de visu, de face-à-face, -face, de réunions. Euh, donc la dématérialisation 100%, euh, oui, peut-être, sans doute, même s'il y a quand même sous ce travail à faire sur, euh, sur l'inclusion. Euh, mais ça n'effacera pas et ça ne peut pas effacer tout le reste. Le de visu, le papier... le. Euh, le papier peut-être progressivement euh, effectivement diminue, mais ne disparaîtra jamais complètement. Euh, et cette idée donc de, de, de persistance de la diversité des supports, euh, elle va avec un objectif de bonne articulation entre ces différents supports. Donc, quand on parle de transition, c'est de ça que vous parlez, en fait. C'est comment on passe progressivement à, euh, non pas une disparition, donc j'insiste, mais à une diminution de euh, certains types euh, de, de supports, je pense en particulier au papier et je pense que tout ce qui est euh, oral et y compris présentiel, euh, en revanche, va continuer euh, et, et va prendre une place de plus en plus importante même, d'une certaine manière. Je pense aux réunions avec les, euh, avec les habitants, je pense euh, à tout ce qui peut se faire en, en, sur le plan participatif collaboratif qui peut passer par du numérique mais qui ne peut pas faire l'impasse de déplacement des élus en particulier euh, sur, sur le terrain. Euh, J'y viens justement, ce n'était pas forcément une tradition que j'avais prévue, mais j'ai dit le mot « élu » que j'ai aussi un peu entendu, et je l'ai entendu euh, par rapport à des démarches d'enquête, et je trouvais ça particulièrement intéressant effectivement, d'aller progressivement, en passant de, on va dire de la gouvernance euh, démocratique, euh, pour aller progressivement vers, vers le terrain et vers les usagers. C'est un des résultats aussi qui est apparu euh, extrêmement important, puisqu'on parle d'outils, on parle d'abord de communication et que par rapport à l'impact que, que peuvent avoir les choix de communication et la fréquence de la communication sur le travail des agents, ce qui est apparu c'est qu'il est important, j'allais dire toujours pareil, d'avoir un équilibre, un mix, une bonne articulation dans le sens de la communication. C'est-à-dire qu'il apparaissait que c'est quand la communication se fait uniquement dans un sens, par exemple les usagers vers l'agent, donc, qui se trouve en position un peu, enfin, pas passive, mais de recevoir des injonctions, des demandes. Euh, dans ce cas-là, euh, l'agent euh, fait, fait état plus grande, de fréquence, plus importante, de niveaux de fatigue importants. Et c'est la même chose du, dans les relations avec les élus. Il faut que la communication se fasse dans les deux sens, qu'elle puisse être à l'initiative des agents vers leurs élus, et évidemment aussi des élus euh, vers les agents. J'ai parlé des élus, mais c'était pour finir sur... Euh, ce qui me semble le point le plus important, les supérieurs hiérarchiques, les managers, le rôle des managers, vous avez parlé notamment de pédagogie, d'accompagnement par rapport à l'ensemble des agents, et ça c'est un élément qui est venu dans l'enquête complémentaire que, que j'ai menée, qui, que j'ai menée notamment pour pouvoir étayer l'hypothèse de lien de causalité, entre euh, certains aspects des conditions de travail et les états de bien-être et de fatigue des agents. Et ce qui est apparu de façon, euh, de façon flagrante, c'est qu'une euh, charge de travail importante, et je sais ce qui se dit sur euh, le temps de travail dans la fonction publique territoriale, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des, char des charges de travail très importantes et qui, font, qui ont des effets directs sur la fatigue, mais néanmoins, statistiquement, j'ai démontré que cette charge était ressentie ou en tout cas ces effets étaient amoindris à partir du moment où le soutien du supérieur était perçu comme important. Donc on est vraiment dans quelque chose qui porte sur la façon de travailler, non pas que la charge doive rester aussi élevée et qu'il ne doit pas y avoir des moyens de l'alléger et autres, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais que c'est bien toujours pareil dans l'articulation et la... la euh, les échanges et, euh, dans, au, au plus proche du travail qui se passe entre les agents et leurs supérieurs que peuvent se passer euh, um, que peuvent se trouver des leviers d'amélioration euh, des conditions de travail et de, et de production de bien-être plutôt, bien plutôt que, que de fatigue je finirai juste sur, euh, sur euh, ben, l'élément que j'avais prévu en, fait, en introduction mais finalement il est mieux, il est mieux en conclusion euh, par rapport aux au résultats qu'on a obtenus euh, dans cette enquête sur la façon d'appréhender l'outil euh, on a demandé aux agents dans quelle mesure ils considéraient que euh, les outils numériques étaient plutôt source de perturbation dans leur travail ou plutôt facilitateurs. Et en fait, le résultat intéressant, c'est d'abord qu'ils le considèrent plutôt majoritairement comme facilitateur. D'accord. Heureusement. Heureusement, il y a quand même une minorité qu'ils considèrent comme perturbateur, mais surtout, cette, euh, il, y avait une, il y a une partie importante d'agents qui la considèrent comme. Euh, ni facilitateur ni, ni perturbateur, donc plutôt indifférents à l'outil. Mais ils sont surtout nombreux quand ils n'utilisent pas l'outil. Et plus l'outil est utilisé, et plus la vie est tranchée, pas forcément toujours dans le sens qu'on aimerait, mais plus, moins il y a d'indifférents. Et euh, la proportion donc, de ceux qui considèrent que c'est un outil facilitateur augmente, mais également de ceux qui considèrent qu'il peut être perturbateur. Ils restent très minoritaires, mais ils existent. En tout cas, c'est bien l'usage qui... Euh, qui produit une opinion. Et par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est de se dire que a priori, il n'y a pas d'a priori négatif, mais plutôt plus très, très positif par rapport à, à ce type d'outil. Voilà. Merci beaucoup. Alors je, je, je vous propose hein, qu'on poursuive ensemble cette réflexion, sinon l'enquête, parce que franchement, euh, je pense qu'avec les, les agents qui sont rassemblés dans le réseau Ville Internet et nos référents, on a la capacité de vous accompagner pour euh, construire un observatoire finalement de cet état de d'être de l'agent dans sa relation au numérique, y compris dans ses, la qualité de sa, son bien-être au travail euh, et de et de, et de ce, ces tâches comme ça qu'on lui qu'on lui donne parce qu'elles s'imposent finalement d'une certaine manière à la structure, pas uniquement à l'agent, aux élus, à nous-mêmes d'ailleurs, hein, chacun. Et j'aimerais quand même là-dessus proposer une petite minute, s'il te plaît, à Anne Faure, sur le télétravail des agents. Parce que je, pour moi, c'est un sujet auquel je tiens. Euh, parce que je pense qu'il va être transformateur, euh, particulièrement, euh, justement, et contributeur à cet état d'être euh, euh, au quotidien. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, puisque c'est ton sujet favori, je crois. C'est un, un, un des sujets qu'on porte très fort, oui, effectivement, au jeté. Donc, on a cet après-midi. Une, une, une, vous avez appris ça les Alors, on a pensé à des bancs voilà. publics voilà. pour des petits très, échanges en très, petits ateliers. Très oui. Très rapidement, effectivement, euh, nous, au CGET, on est rentrés sur la question du télétravail par, euh, par les territoires. Et parce qu'on avait la forte conviction qu'effectivement, euh, c'était un moyen de rééquilibrer. Euh, les, les déplacements et donc l'activité la, et donc l'attractivité des territoires. C'est-à-dire qu'à euh, partir du moment où on a des télétravailleurs et on l'a chiffré dans des études, euh, des, des, des gens qui peuvent rester euh, dans, euh, dans leur lieu, lieu d'habitation ou dans leur, euh, voilà, dans leur lieu de domicile et euh, réduire les trajets, c'est bénéfique pour l'activité du territoire, c'est bénéfique pour l'environnement et c'est bénéfique pour eux-mêmes en termes de conditions de travail. Et donc pour l'entreprise, puisque, au bout du compte, vous avez des, des, des, des personnes qui travaillent mieux et dans de meilleures conditions. Donc, nous, on est rentré sur ces questions de, télétra de télétravail par cette optique territoriale, qui est toujours, effectivement, très forte. Mais très vite, on, se, on, on a aussi été obligés euh, de considérer la question de la transformation numérique du travail. Euh, et, effectivement, aujourd'hui, euh, la notion de télétravail, elle dépasse elle est bien, bien au-delà. Euh, enfin, il n'y a, a pas que cette notion-là de télétravail qu'il faut aujourd'hui euh, évoquer. Euh, on parle aujourd'hui de travail euh, déporté, de e-travailleurs, euh, de travail nomade. Donc, c'est toutes ces questions de mobilité et euh, de, de travail qui sont rendues possibles par le numérique, euh, voilà, euh, auxquelles il faut, il faut réfléchir euh, beaucoup. Et effectivement, la question... Euh, agents territoriaux et télétravail, nous, on se la pose beaucoup en termes de deux de façons, j'ai envie de dire, en termes d'exemplarité euh, de la fonction publique en général, oui. en termes, euh, finalement, de télétravail, parce qu'aujourd'hui, parce que la fonction publique, territoriale ou État n'est pas forcément très exemplaire dans, ces, dans, dans, dans, dans, dans ce domaine, même s'il y a effectivement... Euh, une grosse demande, enfin, voilà, une demande... Et de bons hein. exemples, quand même, hein, Et de 2000 agents en télétravail à la région Ile-de-France. C'est vrai, non, non, hein? y a, ça, ça change, ça change. D'abord, c'est plus simple, euh, c'est aujourd'hui, effectivement, maintenant, tout, tout les, tout, tout, toutes les administrations centrales, le ministère ont, ont effectivement euh, euh, publié un arrêté pour, pour faciliter la mise en place du télétravail. Et dans les collectivités, elles ont souvent été effectivement plus en avance que les services état. Les services Et puis la deuxième chose, c'est parce qu'on pense aussi, le euh, télétravail agents territoriaux, euh, C'est que, en permettant effectivement aux agents territoriaux euh, et aux agents de l'administration en général de travailler au plus près de leur territoire et de disposer effectivement des facilités du télétravail, ben, ils viennent aussi euh, enrichir l'attractivité de leur territoire. Donc, c'est aussi un effet vertueux. Mais on débattra de tout ça cet après-midi. Et un facteur de proximité. Voilà. Et donc, on en débattra pendant les temps publics. On a un site internet et qui s'appelle www.télétravailler.fr sur lequel vous trouverez toutes les informations. télétravailler.fr. Télé les liens sont sur Ville Internet et sur pas mal voilà. de, et de sites de collectivité. Voilà. Merci beaucoup, Anne. Alors. Un dernier mot pour conclure en quelques minutes, pour pouvoir libérer notamment les, les, les, les personnes qui nous accompagnent, les techniciens qui nous accompagnent de l'équipe de ViewOne et qui permettent la diffusion en direct. Je le rappelle, euh, on a parfois, je n'ai pas les chiffres, mais on a plusieurs centaines de personnes qui nous suivent au moins. Euh, et donc, euh, petite conclusion sur ce que vous avez entendu et sur euh, les idées, éventuellement, les volontés que ça vous donne en, en une petite minute, peut-être euh, Oui, Alain. rapidement. Alors, sur le principe, nous, au niveau de la MNT, on a changé les, la relation avec l'adhérent. Puisqu'on a un espace adhérent qui permet à tout adhérent, alors le problème de la fracture aussi. Tout le monde n'est pas équipé. On considère qu'on a à peu près 60% qui sont dématérialisés. Ce qui veut dire que fait-on demain des 40% qui n'ont pas accès nécessairement par rapport aux zones rurales en particulier, puisque ça existe il y a encore qui n'ont pas accès à Internet dans, certaines, dans certains sûr, départements. Il ne faut jamais l'oublier. Et par ailleurs, simplement pour terminer, une chose qui est très intéressante par rapport à nos 1500 élus qui sont sur le territoire, un véritable maillage, outre les 42 administrateurs que nous sommes. On a donc 1500 élus sur le territoire qui ont accès à l'espace militant où ils ont toutes les informations les intéressants pour être sur le terrain, pour, un, pour euh, accompagner les territoriaux et tous les éléments bilanciels, tous les éléments de statut que la mutuelle peut avoir et toutes les informations euh, nécessaires euh, à la vie du mutualiste militant par rapport aux futurs adhérents et à tous les territoriaux. Donc une, une mutuelle euh, dont la transition numérique est faite. mais oui. elle <rire> se poursuit. Et elle se poursuit. Parce que rien n'est jamais terminé. Bien sûr. Médric Monestier. Alors moi, je veux simplement euh, euh, conclure sur la façon dont j'ai ressenti les débats. Euh, D'abord, je suis rassuré parce que vous avez les mêmes problèmes que nous. Donc, <rire> on n'est pas tout seul. Euh, euh, mais au-delà de ça, je, je, je comprends et, et, et je, encore une fois, je valorise tout à fait le partenariat que nous avons décidé de mettre en place. C'est que vous êtes touchés, vous aussi, fonction publique, par toute cette transformation de la société, euh, vous avez dit, monsieur, que les agents vont pas, parfois devoir aussi prouver euh, quelle est la valeur qu'ils apportent euh, euh, dans leur métier, dans, dans, dans, dans les services qu'ils proposent. On a des problématiques de proximité, des problématiques de télétravail, des problématiques de transformation numérique, des problématiques d'inquiétude de, par rapport à ces transformations, d'impact sur la qualité du travail. Euh, voilà, Et moi je suis, euh, la Banque française mutualiste est particulièrement fière de pouvoir porter euh, ce mouvement de réflexion euh, et, et l'association Ville Internet pour, pour justement provoquer le débat et aider les agents à se poser les bonnes questions pour toute cette, cette transformation qui encore une fois va au-delà du numérique et du digital, pour moi c'est vraiment quel sens on doit donner à tout ça et comment est-ce qu'on maintient cette proximité euh, avec les usagers. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, euh, ne soyez pas frustrés. Les échanges vont se passer puisqu'on on a imaginé ces bancs publics, des petits espaces où vous serez par groupe de 8. Où vous pourrez euh, aller vers les sujets qui vous intéressent et puis il y aura un temps où on vous tournerait euh, et vous pourrez aller sur un autre sujet avec des experts, dont Anne Fort et dont certains euh, parmi vous. Donc euh, voilà. Euh, je remercie encore une fois les techniciens qui ont fait un travail un peu prolongé par rapport à ce qui était prévu et qui vont prendre leur repas maintenant. Donc la, la, la diffusion va se s'interrompre euh, le temps du, du déjeuner et elle reprendra, je pense, euh, assez rapidement avec les Web TV, comme on les appelle les petits débats euh, vers 14 heures. Je pense vous pouvez être devant vos écrans pour ceux qui ne sont pas là et pour les autres. Eh bien, on reste ensemble euh, pour ce temps euh, maintenant. Merci et bravo.